Nous l'avions découverte ensemble lors d'un live, la venue de S. Vous avez certainement vu ma comparaison entre la venue 2 et la venue de S, entre la venue 2 et la venue 1 l'original, et vous avez peut-être vu aussi mon test de la venue 2. Aujourd'hui je vous propose mon test de la venue 2S. Oui, j'ai testé ces montres même si elles sont très proches, comme deux produits différents, afin de m'assurer que la précision était la même, afin de m'assurer que les fonctionnalités étaient la même, et surtout pour pouvoir, voilà, mieux vous aiguiller. Bien entendu, il y aura beaucoup, beaucoup de choses dans ce test qui ont été déjà annoncées montrées durant le test de la venue 2. Donc si vous avez vu le test de la venue 2, vous n'avez pas forcément besoin de regarder ce test. Par contre, si vous vous intéressé par la venue de S, vous allez pouvoir bah, regarder ce test et si vous avez besoin de plus de précision regardez aussi le test de la venue 2 parce que je vais essayer d'être un peu plus rapide aujourd'hui disponible à 399 euros est ce que cette venue de S est, est simplement la meilleure montre généraliste pour le sport c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo Commençons par reparler, revoir son design. Cette Venue 2S, c'est le format, le petit format de la gamme Venue. De la gamme Venue, Venue 2, etc. Car oui, c'est enfin une montre avec un format qui conviendra au plus petit poignet. Le cadran de la Venue 2S est un cadran de 40 mm. Plus précisément, 40,4 mm de diamètre. Avec une épaisseur, une petite épaisseur de 12,1 mm. Son poids Assez léger, 38,2 grammes. Elle intègre un écran AMOLED, un 1,1 pouce, 360 par 360 pixels. On retrouve sur le côté deux boutons qui vont nous permettre à la navigation, on le verra juste après. Un bracelet en silicone de 18 mm, à l'arrière, un cardio-fréquence mètre. Une broche pour la recharge, la broche bien entendu Garmin, comme d'habitude. Et au niveau des matériaux, on est sur une lunette en acier inoxydable et un boîtier en polymère renforcé, en plastique. Le design est tout bonnement celui de la Venue 2 en plus petit. 45 vs 40 mm. C'est simplement un bon format compact. Elle est belle, elle est sympa, elle est sportive, elle passe dans la vie de tous les jours. Et bien entendu, il y a différentes couleurs parce que ce format... 2S est disponible en 4 coloris. Je vous les raffiche, mais voilà, on se rappelle que la venue 2 était disponible qu'en 2 coloris. Je crois qu'il y en a un nouveau qui est sorti, un peu plus cher avec euh, un bracelet en cuir, c'est ce qu'on m'a dit. Mais celle-là, elle va convenir à la fois à messieurs, au niveau des couleurs, à la fois à madame, et à la fois au non genre parce qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà pour ce qui est du design, maintenant parlons des caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques, ça va être pratiquement aussi la même chose. Je vais pas vous refaire le comparatif, mais ça va être pratiquement aussi la même chose que la 2. On a une résistance à l'eau 5 ATM, GPS, GLONASS, Galileo, le cardio -fréquence mètre optique Garmin, qui est très précis, un altimètre, une boussole, un gyroscope, un accéléromètre, bref, tout ce qu'on retrouve dans les montres de façon normale. On a aussi le thermomètre qui est annoncé, ce qui est plutôt pas mal, même si on le retrouve pas forcément dans les fonctionnalités pour l'instant. Et un capteur de lumière ambiante. Une des différences ça va être au niveau de l'autonomie On a une autonomie de 10 jours On se rappelle que sur la venue 2 C'était 11 jours On va voir après dans la rubrique Autonomie de la vidéo Si on atteint les 10 jours ou non C'est bien entendu 10 jours en usage normal Enfin en usage GPS plus musique On a 7 heures d'autonomie Elle intègre le Bluetooth Bluetooth 5.0 La NT Pour connecter d'autres équipements sportifs à cette montre Comme une ceinture cardio-fréquence-mètre Et elle a bien entendu aussi le Wi-Fi Le Wi-Fi pour télécharger des musiques On le verra après aussi Elle intègre aussi le NFC Pour pouvoir payer via Garmin Pay Bref Elle est assez complète au niveau des caractéristiques techniques. Rentrons directement dans le vif du sujet, regardons les fonctionnalités. Comment va-t-on naviguer sur cette montre On va naviguer bah, comme avec sa cousine, sa grande soeur, la venue de... On va pouvoir swiper et naviguer avec les boutons. Lorsqu'on va swiper de haut en bas ou de bas en haut, on va voir les différentes informations de la journée, les différentes cartes, les différents widgets, les calories, la fréquence cardiaque, respiration, sommeil, etc. etc. En bas, si on voit bien, on va pouvoir en ajouter. Je vous le montre juste après. Je vous le montre juste que lorsque on va appuyer sur 1, n'importe lequel, on va voir du coup plus de détails sur la journée et un petit peu de détails sur l'historique. On va pouvoir descendre, etc., etc. Ça va être la même chose si on veut voir la fréquence cardiaque. Hop, on va pouvoir revenir pour voir l'historique de fréquence cardiaque et voir. Plus d'informations, etc., etc. Les notifications, le sommeil, on va pouvoir voir. Bref, on ne va pas en revenir. Mais bref, vous avez compris le principe. En bas, vous allez pouvoir aller dans modifier et ajouter des informations, des widgets en plus. Lorsque vous allez après swiper de gauche à droite, ça va être un raccourci. Moi, j'ai mis comme raccourci Spotify. On en reparlera aussi. Lorsque vous allez appuyer sur le bouton du haut, ça va m'envoyer vers les activités. Lorsque je vais faire un appui long, ça va m'envoyer sur mes raccourcis, un menu, je sais pas comment vous les appelez ça, moi je vois ça comme un menu un petit peu. On va pouvoir accéder au Garmin Pay, à Spotify, à l'emplacement, mode nuit, etc., etc. Lorsque je vais appuyer sur le bouton du bas longuement. Là on va plutôt aller sur les paramètres Enfin les configurations Pour changer de cadran historique Et aller vraiment dans les paramètres Voilà globalement pour la navigation Le bouton du bas permet de revenir en arrière etc., etc. Parlons maintenant de la personnalisation Je vais moins aller en profondeur Que sur la, le test de la venue 2 Mais vous allez vite comprendre le principe Je vais juste vite vous dire à l'oral Vous allez pouvoir du coup changer les cadrans Les personnaliser directement depuis la montre Créer des cadrans perso Avec une animation Bref, choisir. Un paysage une nature bon, pff, vous allez pouvoir vraiment vous amuser au niveau des cadrans depuis la montre après bien entendu vous allez pouvoir via l'application garmin connect voir les cadrans qui sont dans votre montre et via garmin connect iq vous allez pouvoir là télécharger d'autres cadrans d'autres cadrans et après les télécharger sur votre montre c'est là où vous allez pouvoir télécharger des applications des cadrans des applications tierces etc etc on en a parlé vraiment longtemps dans le test de la venue 2 je l'évoque et je vous laisse aller voir un petit peu plus en détail s'il faut. De même, il sera aussi possible de personnaliser, je vous l'évoque aussi, je vous l'avais montré dans le de test, le menu qui est ici, dans l'application, ou alors personnaliser bah, ce qui est écrit ici aussi, le classement, ajouter des choses, des widgets. La personnalisation va pouvoir être poussée pratiquement tous les écrans de la montre sont personnalisables. Des écrans, les menus, mais jusqu'aux écrans de champs de données durant une activité sportive. Qu'en est-il maintenant des notifications Les notifications sont présentes ici dans les widgets, hein, vous allez pouvoir les retrouver. Tac, tac, tac, notifications. Vous allez recevoir des notifications, des notifications d'applications, des notifications de messages, des notifications de SMS. Je reçois une notification, dans mon cas là, un SMS et Bien entendu, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, ça va être tronqué. Tiens, en parlant des notifications SMS, il va être possible, si votre téléphone est un Android, le téléphone relié à la montre, de faire une réponse rapide au SMS. Je vous l'avais montré sur ma venue 2, voilà ce que ça donne. Mais là, par exemple, sur ma venue 2S, elle, elle est reliée à mon téléphone SMS iPhone, du coup je n'ai pas cette option j'ai bien entendu toutes mes notifications qui s'affichent mais je ne vais pas pouvoir répondre du coup rapidement à un sms comme il était possible de faire avec un téléphone android c'est la même chose aussi sur les appels lorsque je reçois un appel ça sonne je vais pouvoir décrocher sur mon téléphone ou raccrocher sur android enfin si vous avez un téléphone android il est possible d'avoir une autre option ici je vous le remontre c'était présent sur ma venue 2 c'est présent aussi sur la venue 2s si elle est connectée avec un téléphone android ce qui va Permettre d'envoyer des réponses rapides. Qu'en est-il maintenant de la musique La musique ça se fait via Connect IQ. Vous allez pouvoir relier votre montre et intégrer dans votre montre différentes applications de musique. Spotify, Amazon Music, Deezer, etc. Pour ce faire on passe via l'application Garmin Connect IQ, on les télécharge, on les installe. Ensuite on va retrouver ça ici. Ça va me permettre d'aller dans mes playlists Spotify, d'ajouter de la musique des listes de chansons et via wifi de les télécharger directement dans la montre on peut télécharger jusqu'à 2000 chansons vous allez pouvoir du coup les ajouter et ensuite les écouter en connectant un casque les écouter directement via la montre pas besoin d'avoir votre téléphone il sera aussi possible de stocker de la musique via l'application garmin express sur votre ordinateur pour cela vous connectez du coup via le câble en usb à votre ordinateur votre montre et là vous allez pouvoir transférer de la musique sur votre montre vous pourrez alors switcher entre les applications de musique ou la musique qui intégrer dans votre montre. Ça vous permet d'avoir plus différentes possibilités, c'est là aussi que vous allez pouvoir avoir jusqu'à 2000 chansons ça va être du coup de pouvoir télécharger la musique et de l'intégrer dans votre montre. Quelles sont du coup après les autres fonctionnalités un peu dites smart dans la montre, alors vous allez en avoir plusieurs, vous allez avoir la météo, elle est ici, qui va nous donner du coup la météo d'aujourd'hui, les prévisions sur les prochaines heures, les prochains jours. Vous allez avoir le calendrier qui va être relié hop, à mon calendrier, qui me dit de faire une story insta demain sur un sujet que vous verrez sur insta, venez me rejoindre. La météo, la commande musicale on l'a vu, vous allez pouvoir aussi aller chercher l'éclairage par exemple, et c'est à peu près tout de même, si vous voulez paramétrer la montre, je vous ai dit, c'est personnalisable, mais via les paramètres, vous allez pouvoir activer l'écran Always On, vous allez pouvoir, hop, aller changer pas mal de trucs sur les commandes, comme le raccourci, aller gérer votre connectivité, associer du coup un désécouteur ou associer un capteur AND+, à la montre, et dans le système vous allez pouvoir du coup changer la langue dans l'affichage, choisir le temps si c'est permanent, etc. les vibrations, et dans le gestionnaire de batterie, activer des options pour économiser ou non de la batterie, bref vous l'aurez compris, vous l'avez peut-être vu dans le test de la venue 2, et si vous voulez voir tout ce que je vous ai montré encore avec plus de précision, allez jeter un petit coup d'œil si vous voulez voir comment ça se passe vraiment la musique, j'ai tout expliqué, vous êtes retournez là dessus vous choisissez dans le sommaire musique et ça va aller assez vite Du coup ça c'est pour les fonctions smart Maintenant on va parler des fonctions de santé Les fonctionnalités de santé, les fonctions de santé sur cette montre, c'est aussi la même chose que sur la venue 2. Vous allez tout retrouver via le premier écran là où vous allez avoir votre nombre de pas, vos étages gravis, les minutes d'intensité, les calories, la fréquence cardiaque, body batterie, le stress, la respiration, le sommeil. Et à chaque fois, vous allez pouvoir cliquer pour voir par exemple mon sommeil plus précisément, avoir les phases de sommeil si vous êtes intéressé par votre suivi de SPO2. Vous allez pouvoir, hop, mesurer votre SP2, mais aussi voir en allant dans le passé ce qui s'est passé. Le stress, c'est la même chose. Vous allez pouvoir, hop, voir le stress. Bref le suivi de santé est aussi complet que sur la venue 2. vous allez tout retrouver, tout l'historique sur l'application Garmin, Garmin Connect là vous allez avoir différentes cartes avec pour chaque thématique, la fréquence cardiaque, si je clique dessus vous allez avoir le suivi de fréquence cardiaque, sur les jours en continu. si vous voulez la body battery, vous cliquez sur body battery vous allez avoir toutes vos données toutes vos euh, notes de body battery body battery ça va prendre en compte votre sommeil, prendre en compte vos activités pour voir si vous rechargez bien votre corps, si vous vous voulez avoir votre nombre de pas, bah il est là, vous allez pouvoir avoir votre nombre de pas aujourd'hui, celui hier, celui avant-hier, etc, etc. Les minutes d'intensité, le stress, c'est pareil, tout est précis à chaque fois. On va pouvoir aller à chaque fois dans la précision, comme là vous avez le sommeil, vous allez pouvoir voir l'historique du sommeil, les phases de sommeil, l'oxymètre de pouls pendant le sommeil, la SPO2 pendant la nuit, la respiration pendant la nuit. Vous allez pouvoir aussi avoir un score de sommeil qui va vous détailler pourquoi votre sommeil était passable, bien, etc, etc. C'est précis c'est précis à tous les niveaux. Santé, suivi de santé, suivi de sommeil, suivi de fréquence cardiaque, suivi de stress. Tout ça, c'est du précis. C'est ce qu'on aime. Il n'y a vraiment rien à dire. Tout ça, ça se retrouve sur l'application Garmin Connect. Et bien entendu sur la montre. Vous voyez sur la montre, on peut quand même aller dans l'historique. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'en est-il maintenant du suivi sport J'espère que ce test ne va pas trop vite, hein. je le répète, ne va pas trop vite pour vous. J'ai testé cette montre, je l'ai testé avec la, le même plaisir que la venue te. C'est pour moi, à part les, les petites différences que je vous ai montrées, la même chose et le même plaisir. Vous savez que j'ai bien aimé, à part, on va en parler des points positifs et des points négatifs, mais j'ai vraiment apprécié. Surtout que on va retrouver même au niveau du sport, les mêmes fonctionnalités. On va pouvoir lancer une activité physique avec... La même méthode ici on aura les activités préférées que je préfère mais vous allez pouvoir aller en chercher l'autre yoga vélo etc vous allez pouvoir cliquer pour lancer une activité par exemple de course à pied attendre le gps et une fois que le gps est lancé vous lancez et vous avez vos données votre fréquence cardiaque etc etc pour mettre pause on reste appuyé après on va pouvoir la supprimer et là c'est toujours en anglais au-dessus cet écran il est toujours en anglais mais c'est pas très grave on ignore on ignore l'activité on la supprime et on aura aussi la même personnalisation la même possibilité de personnaliser les activités en les lançant en cliquant sur la flèche du bas en sélectionnant un entraînement si on a choisi un entraînement de course à pied si on en a créé un on va le voir après je vais quand même vouloir montrer ça les calendriers d'entraînement si on a euh, lancé un programme d'entraînement on aura par exemple nos calendriers d'entraînement pour euh, un semi marathon des choses comme ça activer le live track qui enverra aussi un si on a un incident durant euh, ça je vous en ai pas parlé dans cette vidéo je vous en ai parlé dans l'autre mais en gros il y a une fonctionnalité de santé qui si on a un incident va envoyer un message à un contact qu'on aura configuré je voulais bien détailler c'est aussi dans l'autre vidéo il sera possible aussi d'avoir un coach, car oui, en plus des entraînements, vous allez pouvoir aller sur l'application Garmin, sur l'application aller dans l'entraînement, rechercher des entraînements et ajouter des entraînements. Ces entraînements après vont apparaître sur la montre, ça a des entraînements de musculation, etc. Et il sera possible de voir les répétitions de voir durant cet entraînement ce qu'il faut faire vous allez cliquer sur le mouvement à faire vous allez cliquer sur vidéo et là vous aurez du coup le rendu vidéo c'est le véritable coach qui a sur la montre qui va nous permettre du coup bah voilà de d'être coaché au niveau des mouvements après je voulais annoncer je vous l'avais montré aussi il est possible de s'abonner enfin de s'abonner c'est gratuit mais de suivre un programme d'entraînement vous allez le trouver sur l'application web garmin connect ou sur l'application mobile ce programme d'entraînement ça va être par exemple un programme de course à pied va vous permettre d'avoir des entraînements de référence comme ils appellent qui vont devoir être suivis pour arriver à cet objectif. C'est au-delà d'un coach qui va vous montrer du coup des mouvements, ça va être un coach qui va vous faire un programme d'entraînement pour atteindre un objectif ça aussi c'est vraiment top. Le bémol qu'il y avait sur la venue 2, ce qui est bah, lié aussi ici, c'est qu'il n'y a pas de suivi itinéraire. on va pouvoir créer sur l'application web Garmin un itinéraire comme sur les autres Garmin pour euh, les mettre sur une phoenix etc mais on ne pourra pas les importer sur cette montre ça c'est dommage. Par contre il sera bien entendu possible de faire des entraînements à intervalle de créer son propre entraînement. On le retrouvera aussi là, dans le même menu, quand on lance l'activité sélectionnée en bas, entraînement, et on va pouvoir créer nous-mêmes un entraînement intervalle, en se basant, si on veut, sur la fréquence cardiaque, en se basant sur du temps, bref, vous allez pouvoir modeler ça. Moi, je passe à chaque fois pour faire ça sur l'application web, elle est vraiment top, elle est très complémentaire et bah, elle est connectée avec le, le mobile, donc si on crée un entraînement là, on va le retrouver aussi ici. Cet entraînement sera, du coup, personnalisé avec vos objectifs et sera simplement facile à suivre. Ça, c'est le top du top. Alors, du coup, vous allez me dire, mais on peut vraiment faire les mêmes choses que sur la venue 2 et là je vous dis oui, je l'ai testé, je vous voulais testé comme un produit différent. J'essaye de pas être trop redondant là sur mon test pour pas vous remontrer pendant 40 minutes, je sais pas combien il avait duré le test, mais c'était très long. J'ai la tourné, j'ai eu deux heures de tournage. J'ai pas envie de vous montrer la même chose, mais j'ai envie de vous confirmer. Pour ceux qui hésitent entre les deux, pour ceux qui ont peur qu'elle soit moins précise, etc. Non, c'est la même chose parce que oui, on va parler de la précision, mais la précision aussi cardiaque sur la venue 2S est aussi parfaite et parfaite c'est quelque chose qui est spécifique à Garmin c'est la précision au niveau du quart de fréquence mètre au niveau aussi du GPS je vous affiche mon petit tableau récapitulatif des différentes activités que j'ai faites et vous voyez que au maximum le GPS entre mon téléphone et ma montre bien entendu c'était pas le téléphone qui était relié à la montre à autre téléphone et la montre il y a un écart de 30 Allez, là c'est 35 mètres c'est vraiment assez précis parce qu'on sait même pas si le GPS de la montre n'est pas plus précis que celui de mon téléphone au niveau podométrique on a aussi quelque chose au point maximum on a une petite erreur par rapport à mon podomètre de 7%. Sur la 2S, j'ai réussi à aller jusqu'à 7%. Et par rapport à ce qui se fait sur les montres connectées, je peux vous dire que c'est précis. Surtout que c'était une fois. La précision GPS est bonne, podométrique est bonne, SPO2, j'en parle même pas. Il n'y a rien à refaire, cardiofréquence mètre est bonne. Bref, au niveau du sport, c'est difficile de trouver à mieux, plus précis. Après, bien entendu, si vous allez monter en gamme chez Garmin, sur des montres qui sont plus sportif pro pratiquement la phoenix etc les phoenix etc vous allez avoir en plus l'itinéraire et c'est vraiment pour moi ce qui manque à cette montre pour changer vraiment la donne au niveau d'une montre aussi smart et surtout aussi bonne en sport il manquerait juste un suivi d'itinéraire et là ce serait banco mais on peut pas trop lui en demander et après elle a quand même une autonomie de 10 jours parlons maintenant de l'autonomie tiens Oui, une autonomie annoncée de 10 jours. J'y avais 11 jours sur la venue 2. La venue 2, je suis arrivé sur mes 3 utilisations entre 7 et 9 jours. Là, c'est à peu près kiff kiff. Je suis arrivé entre 6 et 9 jours. Donc, en fonction de bah, l'utilisation, on va avoir au moins une semaine d'utilisation. Et pour une montre qui vous permettra d'avoir des fonctionnalités smart, bon, on n'a pas les appels, mais on a la réponse aux appels rapides et aux SMS. La réponse aux appels rapides, c'est euh, on envoie un SMS. Je vous l'ai montré, je vous l'ai remontré. Ça, on peut l'avoir si vous avez un téléphone Android. On a la musique, on on a les notifications, on a un suivi de santé et un suivi de sport au top. Donc une semaine d'autonomie, on peut pas, on, enfin c'est parfait. Sur la venue, on, la venue 1, on était théoriquement à je crois 5 jours d'autonomie. Donc là, on a le double théoriquement et même en pratique, c'est à peu près le double. C'est vraiment top ce qu'a fait au niveau de l'autonomie Garmin et je suis très content de ce produit dans cet usage. Maintenant, parlons des points positifs et des points négatifs. Car oui, vous le savez, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Vous l'aurez compris, ça va être à peu près les mêmes que sur la Venue 2, mais pas forcément. Mon premier point positif, pour moi, c'est le format. Il y a très peu de montres, surtout des montres généralistes, un peu orientées sport, qui permettent d'avoir avec du 40 mm toutes ces fonctionnalités. C'est de plus en plus difficile déjà à trouver des montres connectées avec un petit format compact. Alors là, un petit format compact, parfait, pour la vie de tous les jours et pour le sport, bravo. Bravo, je, suis... je m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à une Garmin Venue 2, comme on là, je pensais même garder le même format de 43 mm que l'avenir mais un format aussi petit, c'est top. Le deuxième point positif, vous l'aurez compris, c'est la précision précision dans le suivi quotidien, santé sommeil, sport, rien à dire d'autre, c'est précis, c'est parfait. Mon troisième point positif, c'est l'autonomie aussi plus d'une semaine d'autonomie pour toutes ces fonctionnalités bravo, bravo Garmin. En négatif par contre, ça va être le prix, le premier point négatif, bon après c'est un petit peu donné avec, euh, avec tout ce, qui est, ce que j'ai dit avant 399 euros pour une montre connectée c'est assez cher, déjà ça va bloquer Okay, bah, c'est une montre qui pourrait être tout public entre guillemets qui pourrait être vraiment pour toutes les personnes qui veulent le monde connecté et qui est intelligente et à la fois qui permet du sport bref mais 399 euros c'est un poil cher on va pas se mentir à 300 euros ça serait parti comme des petits pains mais bon il faut le prix pour la qualité le deuxième point négatif c'est le suivi d'itinéraire manquant toujours et encore c'est dommage parce que il a très peu de montres euh... De montres qui font des bons suivis d'itinéraire Des montres généralistes qui font des bons suivis d'itinéraire sportif, Pas Google Maps pour aller chez vous avec un Wear OS qui dure un jour Mais là s'il y avait eu du suivi d'itinéraire Ça aurait été simplement parfait Et moi c'est ce qui me manque Voilà mes amis pour mes points positifs et mes points négatifs Vous l'aurez compris je recommande cette montre à tous ceux qui ont déjà le budget Et tous ceux qui veulent une montre avec des fonctionnalités smart De base même un peu plus Avec la musique etc Mais surtout qui veulent une précision du tonnerre, sport, santé Et voilà aller toujours plus loin en sport je vous l'ai expliqué, je vous l'ai montré d'autant plus précisément sur la vidéo de la venue 2, vous allez pouvoir aller même aller jeter un coup d'œil sur l'application Garmin Connect ou même sur Garmin euh, Connect web, sur le, la plateforme web vous allez avoir euh, voilà, toutes les informations à la suite d'une activité sportive bref, toutes les informations pour vous, les amateurs, vous les amateurs confirmés, les semi-pros vous allez pouvoir avoir votre suivi sur l'élévation durant un sport, votre suivi voilà, de cadence. Ça va être super précis et je recommande d'autant plus cette marque pour ceux qui font du sport et qui aiment se challenger et aller toujours plus loin. En plus, vous ajoutez le coach pour ceux qui sont un petit peu débutants et qui ont besoin d'être coachés sur des mouvements. Vous ajoutez en plus les programmes d'entraînement pour ceux qui ont besoin de se motiver. C'est quand même un bon cocktail pour les amateurs de sport. En attendant, la prochaine vidéo, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à venir sur le Discord pour en parler. D'ici là, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.